des URSAF, c'est 16 000 collaborateurs qui œuvrent au quotidien pour une belle mission de service public, le financement de notre système de sécurité sociale. Ils recouvrent ce qu'on appelle les prestations, les cotisations sociales pour financer finalement tout le volet prestations de nos collègues de CAF, de CEPAM et de CARSAT. On oui, a une volonté forte euh, au niveau des URSAF, c'est d'améliorer euh, la relation qu'on a avec euh, nos cotisants. Et cette relation, elle passe euh, de plus en plus par le contact mail, mais encore courrier. Et à cet effet, on voulait former et professionnaliser l'ensemble de nos collaborateurs à finalement la réalisation euh, d'écrits professionnels. Alors le parcours se décline en trois volets. Un premier volet, acculturation, donc sensibilisation aux écrits professionnels des collaborateurs. Un second volet, un parcours de formation qui se décline en trois étapes. Une première relative à l'accompagnement de nos rédacteurs nationaux de modèles de correspondance qui vise à créer, harmoniser les modèles de correspondance destinés à nos collaborateurs. Une deuxième étape de formation qui consiste à former nos formateurs relais qui ensuite redéclineront donc le dispositif auprès des collaborateurs métiers. Et enfin un troisième volet donc qui permet aux collaborateurs de s'auto-évaluer sur leurs compétences en matière d'orthographe et de vocabulaire via le projet Voltaire. 82% des participants recommanderaient la formation. Les verbatimes parlent d'eux-mêmes, puisqu'en effet, ce qui ressort, ou en tout cas ce que les stagiaires ont mis en exergue, c'est une formation concrète, intéressante, qui met en exergue une bonne alternance entre la théorie et les cas pratiques. Une formation qui permet de remettre aussi au cœur de l'exercice l'humain, notamment nos usagers à qui on adresse ces courriers, et pour finir, donc, une formatrice très dynamique, investie, impliquée et qui a su favoriser les échanges entre les stagiaires. Alors nous lançons actuellement la troisième étape hein, du projet qui consiste à accompagner les collaborateurs métiers qui sont nos interlocuteurs privilégiés auprès de nos usagers. L'objectif c'est d'accompagner ces collaborateurs aux techniques rédactionnelles de manière à professionnaliser et harmoniser nos écrits et les rendre compréhensibles, lisibles et adaptés à nos cotisants. Je voudrais souligner la facilité de nos interlocutrices, ces gosses, à s'approprier notamment le contexte et les enjeux de transformation culturelle que recouvre ce projet, et aussi de prendre en compte les réalités du terrain qui ont permis du coup, de nous proposer un plan d'accompagnement adapté à nos besoins et à nos ambitions. Donc sur les résultats concrets, c'est un petit peu difficile pour l'instant de l'estimer outre la satisfaction des stagiaires, mais on va y être très attentif sur les prochaines semaines parce qu'on suit tous les mois et de manière très régulière le taux de satisfaction de nos cotisants. Et on escompte que l'amélioration de la qualité des écrits professionnels in fine concourt à l'amélioration de la satisfaction de nos cotisants.